Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je vous présente Disney Shop Disney de Noël à connaître absolument pour vos cadeaux de Noël. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer un petit peu mes petites adresses, les boutiques qui me font envie avec des cadeaux plutôt originaux pour les fans de Disney ou ceux qui aiment bien un petit peu sans forcément être fan. Vous avez 10 boutiques avec vraiment à chaque fois des choix très différents. Je suis super contente de vous présenter cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans vos commentaires quelles sont vos bonnes adresses parce que bah, ça peut être une bonne idée de s'entraider là-dessus et on commence sans plus tarder. Je vais commencer tout d'abord par les deux boutiques françaises que je vais vous présenter. Je vais commencer par le site web, la boutique La Boîte aux Merveilles qui d'ailleurs a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer quelques produits pour vous montrer Donc, Là, pas de Disney, en tout cas pas pour le moment elle m'a dit. Elle a beaucoup de choses sur le thème japonais, sur le thème de Ghibli, en fait c'est une boutique qui est plus ou moins spécialisée sur la papeterie mais elle a tout un tas d'autres choses très très sympas. je vous invite vraiment à faire un tour, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Elle m'a envoyé une petite planche de stickers Totoro. Des stylos donc sur le thème des chats parce que j'adore les chats et de Totoro. Vous avez cette petite trousse de très bonne qualité. Ce mémo Totoro. Un marque-page aimanté Totoro, un petit porte-clés et mon coup de cœur absolu, c'est ces petits marque-pages chats. Pourquoi je vous parle de tout ça Déjà parce que je trouve que la papeterie c'est un cadeau très sympa à très très très petit prix, c'est l'occasion pour vous de faire plaisir sans forcément ruiner votre budget, je pense notamment aux plus jeunes qui me regardent et qui n'ont pas forcément un salaire, qui ont de l'argent de poche et qui ont quand même envie de faire plaisir. La créatrice de la boutique est vraiment une personne adorable avec un service client irréprochable, Franchement, rien à dire courez-y, elle est vraiment adorable. Et le troisième petit point, c'est que j'ai un petit code promo pour vous, puisque à partir de 15€ d'achat, avec le code Noël, vous avez 15% de remise des 15€ d'achat. Et voilà, c'est encore l'occasion de vous faire plaisir. Alors, la deuxième boutique dont je vais vous parler, c'est une boutique que je consulte vraiment... Extrêmement, très, très, très, très souvent, j'adore ce qu'elle fait. Et vous allez sûrement entendre parler très souvent sur ma chaîne parce que c'est mon illustratrice préférée, donc c'est Morgane Brett. Et donc euh, c'est une illustratrice qui fait des cartes, qui fait aussi des pins récemment parce que celui d'Ina me fait absolument ultra envie. D'ailleurs, je suis dégoûtée de l'avoir raté à chaque fois, mais euh, elle, est, elle est vraiment extrêmement douée, elle a un style qui lui est vraiment propre. Euh, elle fait aussi des commandes personnalisées qui sont absolument sublimissimes. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir son Instagram parce qu'elle me rend du rêve à chaque fois. Elle fait également des produits de Noël, dont cette petite carte Dina d'Alice au pays des Hormervais, qui est absolument irrésistible. Et je trouve ça absolument génial d'offrir une belle illustration sur, euh, sur le film d'animation qui vous plaît. Elle fait beaucoup de choses qui sont très très variées et je pense que ça peut vraiment valoir le coup, sachant que les petites cartes, ses reproductions, etc. ne sont pas si chères que ça à la finale. Donc vraiment. Euh, Bon, alors maintenant c'est le moment de vous parler d'autres boutiques, donc là c'est pas français et je vous conseille vraiment si vous avez un coup de cœur de vous y prendre dès maintenant pour être sûr de recevoir vos achats d'ici Noël. Alors la première boutique dont je veux vous parler c'est la boutique Wishes Candle Co qui est sur Etsy. C'est une boutique qui vend des bougies aux odeurs du parc Disneyland et des films d'animation et pour être très très honnête les frais de port sont exorbitants donc je pense que si vous achetez ça vraiment achetez plusieurs bougies faites des commandes coupées je ne sais pas faites quelque chose. Moi personnellement, ça fait extrêmement longtemps que j'ai super envie d'avoir ces bougies chez moi, et je pense que pour une personne qui aime bien, bah, qui aime bien les bougies, c'est vraiment le cadeau idéal. Pour ceux qui vont souvent dans les parcs Disneyland, qui aiment les Disney Buildings, qui aiment être originaux et tout ça, je conseille également la boutique Modern Mouse boutique qui fait des oreilles. Euh, de Mickey personnalisé et qui en a de très très très belles avec de, des finitions magnifiques je pense notamment à la Lao qui me fait envie depuis très très longtemps hein. cette personne a vraiment de l'or dans les doigts je trouve que ça fait sensation à chaque fois qu'on va sur le parc quoi. toujours dans la personnalisation dans cette idée de Disney Bounding etc vous avez également la boutique Wear Sims Come True qui est une boutique qui fait des petits nœuds personnalisés et là je trouve que c'est canon genre sur un look pour terminer un Disney Bounding ou également pour les garçons en nœuds pape. c'est magnifique quoi et là c'est des plus petits budgets donc ça peut être une bonne idée pour se faire plaisir à petit prix l'autre boutique dont je voulais vraiment vous parler c'est une boutique assez particulière là encore les prix sont assez chers sachez que de toute façon dans cette vidéo j'ai vraiment mis des boutiques dans tous les budgets vraiment pour que tout le monde puisse se faire plaisir donc c'est la boutique Prap Perf Craft qui vend des veilleuses Disney des lumières etc avec du découpage absolument magnifique très adulte très soigné très Très distingué, très sophistiqué. Enfin, tout ce que j'aime, c'est de la décoration Disney, mais discrète, pas, pas bébé, assez adulte. Et waouh! Vraiment waouh! même si vous n'achetez pas vraiment aller y faire un tour, ça, ça donne vraiment de très très belles idées. Ensuite, l'autre boutique dont je vous parlais, c'est la boutique Rachel Walter. C'est une boutique sur laquelle j'ai déjà commandé puisque j'ai acheté deux tote bags chez elle il y a assez longtemps. La qualité est très belle, euh, les sacs sont vraiment en toile assez épaisse. Donc c'est une créatrice qui fait des tote bags donc elle est figée de Disney, mais pas que puisqu'elle fait aussi des articles de mariage qui me font beaucoup rêver. En allant très récemment sur sa boutique, je me suis aussi aperçue qu'elle faisait des vêtements personnalisés et alors là j'ai eu des cœurs dans les yeux quand j'ai eu ça. Et J'en ai même ajouté sur ma wishlist pour être honnête elle m'a vendu du rêve elle vend des vêtements Disney avec des inscriptions etc des détails assez sympas et mes deux coups de cœur se portent sur le sweet d'Arandelle que j'adore le t-shirt jaune adventure is out here avec euh, le petit blason euh, de Russell que euh, j'adore et je me dis que pour, pour faire une tenue ça peut être absolument génial je vais vous parler aussi de la boutique Geek Tat c'est une boutique de tatouage éphémère sur le thème de Disney mais là il y a il y a aussi beaucoup d'autres univers, que ce soit Série, Marvel, Harry Potter, etc. Ce sont des très petits prix et je pense que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir recevoir un tatouage éphémère qu'on peut porter comme un bijou, etc. Pour ceux qui peuvent pas se faire de tatouage, qui sont trop jeunes ou quoi. Je trouve que c'est une très, très belle idée. Vous avez également la boutique Jessie Chou Création, donc là c'est une boutique dont les prix sont assez élevés, c'est vrai, mais c'est pas que c'est élevé, c'est que les frais de port sont élevés, mais les produits en eux-mêmes ne sont pas trop chers. Du coup, si vous combinez les deux, ça va encore. En fait, ce sont des stickers que vous mettez sur vos murs, pour votre décoration, etc. Il y a énormément de choses. Pour ma part, j'ai flashé sur l'énorme hein, parce que si c'était un tout petit, ça serait trop facile. Donc, un énorme avec toutes les citations de Disney sur lequel j'ai complètement flashé. J'adore. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas où le mettre. Donc, ça sera pas pour tout de suite le craquage. Énormément de citations, beaucoup de choix. Vraiment, je pense que c'est un cadeau très sympa à offrir un fan Disney aussi. Le tout dernier que je vais vous présenter, c'est un site web cette fois-ci, donc pas un Etsy qui s'appelle All You Pretty Things. En fait, cette boutique a un concept ultra original puisqu'en fait, elle fait des box en très très petite quantité sur le thème d'un film, sur un univers Disney, etc et elle fait vraiment des choses absolument magnifiques Alors C'est une boutique anglaise par contre le petit conseil que je peux vous donner c'est si vraiment vous craquez sur quelque chose, foncez parce qu'elle les fait vraiment en toute petite quantité et c'est un peu la frustration quand on a craqué sur un truc et qu'en fait il est en rupture de stock. Elle fait aussi des articles à l'unité que je trouve aussi très très joli. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour cette vidéo d'Easy Shop Disney à connaître et à visiter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous vos boutiques pour les cadeaux Disney, ce que vous aimez bien consulter, etc. Je suis vraiment curieuse de savoir, j'irai très très sûrement faire un tour, et voilà, je vous en dirai des nouvelles pourquoi pas refaire une nouvelle vidéo si jamais vous mettez plein de pouces en l'air, j'y repenserai sincèrement, n'hésitez pas à la partager aussi pour qu'on puisse partager ces bonnes adresses à tout le monde, en attendant la vidéo de demain ma Army, je vous fais plein de bisous, et je vous aime prenez soin de vous, bisous bisous bisous Elle est Abonne toi